L'exercice suivant va avoir comme objectif de travailler l'équilibre, mais de façon dynamique. Donc, on va avoir des déplacements vers l'avant, mais aussi vers l'arrière. On va tout d'abord commencer par le niveau de difficulté le plus facile. Pour ceci, on aura besoin d'une chaise, comme depuis le début de la séance. Et si vous avez, vous pouvez prendre un bâton, un bâton de balai, une canne ou ce que vous avez, ce qui vous permettra de euh, vous rééquilibrer en cas de perte d'équilibre, d'accord Donc, va... Donc, pour cet exercice, on va commencer en position assise. D'accord On commence en position assise. On garde bien son dos droit. Euh, le bâton va vraiment vous servir à vous rééquilibrer. Donc là, le premier mouvement qu'on va faire, c'est se lever de la chaise. Attention à bien vous lever en utilisant vos cuisses et non les lombaires, d'accord Pour protéger votre dos. Donc là, on va se lever. Simplement, on peut prendre appui sur le bâton et on va se lever de la chaise. Voilà, très bien. Ensuite, on garde le dos bien droit. On essaye, si on a par exemple du carrelage ou là, comme ici, du parquet, de prendre une ligne au sol, d'accord On se met, on met la ligne entre nos deux appuis. L'objectif, on va garder un point fixe devant soi et on va avancer. Attention là, sur le niveau de difficulté le plus facile, on garde l'amplitude du mouvement qu'on a l'habitude de faire. Donc on va avancer son pied et après on va avancer l'autre et on garde un point fixe devant, voilà. On peut faire environ 4 pas vers l'avant. Pour ceux qui se sentent, vous pouvez partir en arrière. Pour les autres, on peut faire un demi-tour. Et on repart vers l'avant ou partir vers l'arrière. Hop, Le demi-tour. Et là, pareil, on peut se rasseoir.